Alors dans le cadre de Parasol, on, on va trouver des, des vrais arbres, des vrais arbres matures, des arbres adultes, alors que chez nous, on a installé des arbres qui sont jeunes, et donc on, on a besoin d'informations sur les arbres adultes. Et donc ce qu'on veut savoir, c'est quelle est la valeur fourragère de, de, de, ces, de ces ressources arborées pour l'élevage. Et en particulier, euh, on s'est rendu compte que la valeur fourragère, c'était un des points euh, noirs au niveau des éleveurs, lorsqu'on les interroge sur le, leur non-utilisation de, de ressources agroforestières, ils nous disent « c'est bien, pourquoi pas, mais on ne sait pas ce que ça vaut. » On sait ce que vaut une luzerne, on sait ce que vaut un maïs ou un régras. Par contre, des feuilles de, de mûrier ou des feuilles de frêne, on ne sait pas. ce qu'on appelle la valeur alimentaire et qu'on va essayer de regarder, c'est d'abord la valeur azotée, donc les matières azotées totales, et puis aussi la valeur énergétique qu'on va essayer d'approcher par la digestibilité qu'on qu mesurera en chimie, avec des méthodes de chimie. Et puis on va aussi s'intéresser aux tanins, qui sont des facteurs qui peuvent limiter la digestibilité des, des ligneux dans, dans le rumen, dans dans Parasol, ce qu'on va essayer de, de valoriser, c'est le, le côté pédoclimatique qui, qui est variable. Dans Parasol, il y a des zones, une zone nord, une zone centre et une zone sud. Et là, il y a probablement des réponses différentes des, des, des espèces. Et donc, on va essayer d'avoir des frênes, des merisiers, euh, des érables, euh, peut-être des noyers aussi. Il y a aussi une espèce qui est très intéressante, c'est le, le mûrier blanc. Et en particulier, quand il est conduit sous forme de têtard. Euh, donc euh, les tétards qu'on qu suppose être capable d'être pâturés directement par, par les ovins ou même des bovins. Ce qui est très important aussi, c'est l'effet saison et donc euh, on, la valeur alimentaire, elle, elle va dépendre évidemment de la, de la saison, printemps, été, automne, et donc on va polariser nos, nos, nos observations sur l'été, nos hein, période où il y a un manque de ressources foragères, aussi sur l'automne, mais on va aussi regarder le potentiel qui au printemps, euh, au cas où il y aurait par exemple une sécheresse très importante et où les éleveurs n'auraient que ces, ces ressources ligneuses à, à, les, à les pâturer par exemple. Alors je, je pense que si, si les éleveurs ils veulent avoir une diminution de, de, de leur charge euh, d'exploitation, il faut absolument euh, faire le plus possible de pâturage. Et je pense que pour faire du pâturage, il faut aussi passer les mauvaises saisons, et passer les mauvaises saisons comme l'été ou, ou, ou la fin d'automne au pâturage, ce n'est pas avec les ressources classiques, traditionnelles qu'on qu peut y arriver. Et, et il me semble que si les ressources euh, ligneuses, à savoir les arbres, les arbustes, euh, les haies, voire même les vignes, euh, peuvent servir euh, à fournir 10 à 20, 30 de la ration alimentaire en été ou en automne pour un troupeau au vin, alors là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant pour les éleveurs. Quoi.